Vous remarqué que pas mal de personnes avaient peur de soutenir la révolution et la population, en tout cas iranienne. Peur de quoi Peur de se faire taxer d'islamophobe. Pourquoi Parce que le fait de voir des slogans du genre « à mort la république islamique ou bien de voir des images de jeunes enlevant le turban des mollas dans les rues geste totalement symbolique et ben on pourrait penser que c'est un peu euh, islamophobe tout ça alors figurez vous que la république islamique en fait c'est le nom du régime qui est au pouvoir en iran depuis 1979 un régime autoritaire dictateur qui n'a aucune gêne à massacrer et torturer sa propre population afin de maintenir le pouvoir.